Ce soir, j'ai voulu faire débattre deux féministes convaincues, sincères, et pourtant deux féministes très opposées. Elles veulent l'égalité femmes-hommes, mais les moyens pour y parvenir diffèrent totalement. Bonsoir Sarah ellery vous êtes secrétaire d'État à la jeunesse dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Daniel Obono, bonsoir. Vous êtes la France insoumise de Paris. Avant de commencer le débat, je voudrais vous montrer ce numéro de téléphone, puisque nous sommes la journée mondiale de l'élimination des violences faites aux femmes si vous êtes victime ou témoin de violences le 39-19 et en cas d'urgence, appelez le 17 ou envoyez un SMS au 114. <rire> Hier, on a donc vu deux visages très différents de l'Assemblée nationale. D'abord lors de la proposition de votre parti, Daniel Obono, les insoumis pour inscrire l'IVG dans la Constitution, proposition amendée, proposition discutée, puis très largement adopté par l'Assemblée nationale, y compris avec les voix de la majorité et l'appui de votre gouvernement, euh, Sarah Ellery, au point, au point que le garde des Sceaux et la présidente du groupe LFI faisaient assaut de politesse après le vote. Ce sont des images réalisées sans trucage, je vous le promets. On peut saluer le travail de madame la présidente Panot, aussi les groupes euh, socialistes, écologistes, communistes, Collègues, je suis très, très émue à la fois de ce vote et de ce signal historique que l'Assemblée nationale sonore a envoyé à toutes les femmes de notre pays. Je vous vois sourire toutes les deux en regardant oui. ces images. Vous êtes toutes les deux très satisfaites de cette issue, Madame la Ministre. Oui, moi, je suis très satisfaite parce que quand on parle du droit des femmes, il n'y a pas à politiser, mais il faut être au rendez-vous. Et ce texte qui a été proposé par la France Insoumise dans sa niche parlementaire, était au rendez-vous de l'histoire. Aujourd'hui, le droit à l'IVG, le droit de, de de bénéficier, de respecter, de protéger son propre corps est mis en danger partout autour de nous, chez nos voisins européens, parfois aux États-Unis, partout dans le monde. Et ce combat est un combat qu'il faut mener aujourd'hui. Inscrire le droit à l'IVG dans notre Constitution permettra dans le de le graver un peu plus dans le marbre. Et il est nécessaire aujourd'hui de poursuivre le parcours de ce texte. Il aura le soutien évidemment de la majorité. Daniel Obono, avant de parler de la suite du parcours satisfaite de l'issue du vote d'hier Heureuse d'abord d'avoir pu participer à ce moment, en tant que parlementaire, parce que je pense que c'est assez rare, euh, à, plein, à plusieurs égards, en tant que citoyenne, en tant que féministe, bien sûr. Et euh, c'est réalisé, c'est un trucage, hein, encore une fois, et surtout, je crois que c'était... Vraiment sincères les remerciements qui ont été euh, euh, adressés euh, aux uns et aux autres par les uns et les unes et les autres. Je pense euh, ça a été dit donc euh, par euh, le, le ministre de le la Justice vis-à-vis euh, -vis de Mathilde Pano qui était la rapporteure du texte. Mais moi je pense notamment à notre collègue Erwan balanan euh, membre de la commission des lois Modem, qui a permis, comme, euh, qui a permis euh, euh, les... effectivement euh, que nous ayons une, une version Décidément, commune. Passé quelque chose hier soir. Euh, oui, oui, oui oui oui et oui. je pense que ça, ça mérite d'être souligné. Et je pense également à Aurore. Berger présidente du groupe Renaissance, qui avait également un texte de loi qui a porté et qui est venu à l'Assemblée pour participer au vote et pour annoncer que ce serait le vote, le, le texte voté hier serait le seul et unique qui serait porté auprès du Sénat elle et elle a retiré un, son propre texte. C'était un geste très fort. Elle a fait un témoignage extrêmement poignant, extrêmement poignant. Euh, et, et voilà. Et donc je crois que c'est des moments uniques. À la fois en tant que parlementaire, on n'en a pas vécu beaucoup au, au, au, en cinq ans et je crois que ce moment et ce texte et ce le sujet euh, nécessitait de prendre cette hauteur, de se rendre compte des enjeux. Ça a été dit, euh, ce sont euh, des droits euh, fondamentaux. C'est un droit fondamental, le droit de disposer de son corps qui est remis en cause partout dans le monde. Et je crois, comme l'a dit Mathilde Panot, que ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale parle mmh. à la France, aux militants et militantes qui ont porté pendant des années euh, ces questions. Mais au-delà même de nos frontières, je crois que c'est aussi un signe d'espoir euh, aux femmes en Pologne, en Hongrie, aux États-Unis, qui voient euh, ce droit reculer. Et donc euh, c'était euh, important, euh, je crois, de, de prendre toute la mesure. Et euh, je crois que ça nous oblige aussi à faire en sorte que, effectivement, ça ben se conclue de manière euh, on va en parler, conforme alors. au Sénat et, euh, et que ce soit, effectivement, okay. grave. Dans la Là aussi, je vous le promets, séquence réalisée sans trucage, euh, je ne savais pas ce qu'elles allaient dire, mais enfin, rare moment d'unanimité entre une ministre et une opposante sur ce plateau. Vous l'avez dit, il faut maintenant que le texte aille au Sénat, et eh bien ça semble être la volonté du président de la République. Il y a eu un vote, après il y a un chemin, et donc il faut respecter ce chemin parlementaire. Euh, moi, ma position, elle a toujours été claire. Si j'ai fait le choix euh, dès juillet 2017 de faire entrer au Panthéon Simone Veil, c'est parce que Ma conception des choses et mon attachement profond à la défense d'un droit, celui des femmes à librement disposer de leur corps, je le considère comme essentiel à notre République. Alors. C'est de la technique parlementaire, mais il faut maintenant que le texte soit voté dans les mêmes termes par les sénateurs, ce qui n'est pas acquis, mais ce qui n'est pas impossible. Mais euh, après, il faudra un référendum. Un référendum, c'est long, c'est compliqué à organiser, c'est cher. Il y a un moyen de l'éviter, c'est que votre gouvernement, Sarah Ellery, s'empare de ce texte et en fasse un projet de loi. Est-ce que vous le souhaitez À titre personnel, je le souhaite, et vous avez entendu le président de la République, il souhaite que... Le combat de l'égalité et aujourd'hui protéger l'IVG en fait partie. Protéger l'IVG, c'est l'inscrire dans la Constitution. Alors j'ai la conviction qu'on trouvera les voies et moyens pour y arriver, y arriver avec le même consensus, ah la même force, pour l'inscrire dans la Constitution et rendre ce droit, avec, le protéger ce droit avec un rempart. J'ai entendu le président de la République. C'est la technique parlementaire, c'est compliqué. Si c'est un. Ce qu'on appelle un projet de loi, donc une proposition de loi, pardon, donc d'initiative oui. parlementaire, ça doit être obligatoirement validé par un référendum. Si c'est un projet de loi venu du gouvernement, ça peut être le Congrès. J'ai pas rêvé, vous souhaitez que ça soit un projet de loi savez, proposé par le gouvernement La réponse, elle arrivera, quelle que soit la forme. Moi, ce non, que je souhaite, quelle que soit la forme. Moi, ce que je souhaite, c'est que demain, le Sénat le vote parce que ce sera un signal qui renforce. Ensuite, la manière la plus rapide, soit c'est un projet de loi, soit c'est un référendum. J'ai la conviction que dans les deux cas, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, le droit à l'IVG, le droit de disposer de son corps absolument essentiel et élémentaire sera inscrit dans notre Constitution. Et c'est ça qui me touche aujourd'hui et je crois que c'est l'essentiel. Est-ce que vous prenez acte de la volonté des membres de la majorité d'avancer sur ce débat Oui, et c'est hum. heureux et euh, nous espérons et nous attendons de voir euh, le dérouler en espérant que ce soit le plus rapide possible. Je pense qu'il faut que le Sénat aussi puisse prononcer parce que ça aura d'autant plus de, de poids hum. et c'est aussi un signal que le Sénat puisse euh, adopter euh, ce texte. Effectivement, le projet de loi permettrait que ça aille plus vite. Mais je tiens à rappeler quand même également que c'est une proposition qui est majoritaire dans la société, en mmh. vérité. 75, 60, plus voilà, de 75%. Une large majorité euh, des, des Français et des Français sont favorables à cela. Donc en fait, toutes les conditions sont mmh. aujourd'hui réunies pour que ce soit fait et très rapidement. C'est donc aujourd'hui la journée mondiale de l'élimination des violences faites aux femmes. Sur cette cause, peut-il y avoir la même entente entre vos deux camps euh, que pour euh, l'IVG Daniel Obono. Ça dépend sur quoi exactement et puis euh, après on est dans un débat politique et euh, la question c'est aussi quels sont euh, les objectifs sur quoi on peut ou pas se mettre d'accord et quels sont les moyens et les méthodes pour y arriver donc euh, ensuite en fonction des sensibilités politiques euh, des histoires euh, et euh, des programmes que l'on défend après tout euh, nous avons des programmes différents nous, nous sommes dans l'opposition nous souhaitons gouverner d'une manière différente que le fait euh, le gouvernement euh, actuel et donc euh, nous aurons euh, des propositions différentes des leurs, en tout cas en termes de, de méthodes, de moyens et, mmh. et de stratégie. On va voir les chiffres des féminicides euh, cette année. Voilà, en 2022, 225 000 femmes victimes de violences, 121 féminicides, ça veut dire hein, tous les deux jours en gros. Ce sont des chiffres, il y en a déjà plus cette année, que, pour, il y en a déjà plus là pour les dix premiers mois de l'année que pour l'année dernière. Est-ce que le gouvernement en fait assez pour lutter contre les féminicides Vous savez, tant qu'il y aura un féminicide, tant qu'il y aura une femme sous, qui est sous les coups de son conjoint, ce ne sera pas assez. Et là, je suis absolument claire, le combat qui est le nôtre pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour aussi être euh, Finir, en finir avec ces violences, eh bien, c'est un combat qu'on porte depuis 2017 parce que le président de la République en a fait une cause nationale et ça a, il l'a réitéré. Après, il faut des moyens, des mesures. Les associations demandent un milliard, pour l'instant, elles ne les ont pas. 2 milliards, 2,4 milliards de budget l'année prochaine. 1,4 milliards cette année. C'est le renforcement des forces de l'ordre, des forces de police et leur formation, gendarmerie et police. Le doublement, aujourd'hui, des moyens pour accueillir plus de femmes et les mettre à l'abri, les protéger toujours. Aller à chercher plus de bracelets en éloignement, des téléphones d'appel d'urgence, ces quatre lois qui ont été votées depuis 2017, ça c'est ce que nous avons fait. Et il n'y a pas que ça. Parce qu'en réalité, lutter contre ces violences, c'est trois actes, trois temps. D'abord, prévenir par l'éducation, toujours. Ensuite... Protéger, protéger les femmes, croire en leurs paroles, les mettre à l'abri, protéger leurs enfants, enlever les armes de leurs conjoints parce qu'elles meurent parfois malheureusement parce que les, leurs conjoints ont des armes sur eux. Éloigner ces conjoints au maximum, avoir une justice plus rapide en lui donnant les moyens. Ça, c'est la partie protection. Et ensuite, il y a les sanctions, les sanctions contre les hommes majoritairement qui sont violents. Éloigner aussi et protéger les enfants de ces hommes violents. Ce sont des lois, ce sont des transformations en profondeur, ce sont des moyens financiers. Mais face à ça, nous avons pour le coup pas les mêmes pas les mêmes réponses et les mêmes soutiens parce que nos projets politiques ne sont pas les mêmes. Je sens que c'est justement la fin du consensus auquel on a assisté depuis le début de cette émission. Vous vous trouvez que le gouvernement en fait assez ou pas Ce n'était pas simplement moi ou nous, la France insoumise. Le 19 novembre dernier, il y avait plus de 100 000 personnes dans la rue. Et parmi les raisons pour lesquelles il y avait autant de personnes dans la rue à l'appel du collectif Nous Toutes pour lutter contre les violences faites aux femmes, c'était notamment parce qu'il y a un constat largement partagé des insuffisances et du bilan plus que mitigé du gouvernement au cours des cinq. mois dernières années, d'autant plus flagrant oui. que effectivement ça a été porté comme euh, une grande cause en 2017 et que c'est à nouveau présenté comme Bien cela, sûr. mais euh, le compte n'y est pas, tout simplement pas, et euh, les mots et euh, les vœux pieux euh, ne, ne, ne suffisent pas aujourd'hui pour répondre à ce que demandent euh, le, le, les, les collectifs de victimes, les, les associations. Je voudrais juste rappeler quand oui. même qu'on a commencé euh, ce, ce mandat avec... Euh, une mesure qui a littéralement empêché que nous ayons ce débat à l'Assemblée, c'est-à-dire le 49-3. Le 49-3 sur le budget, ça a signifié non, que nous n'avons pas, pas pu avoir ce débat-là sur les moyens et nous n'avons pas pu y compris, notamment, faire le point sur le fameux milliard que demandent toujours les associations. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une révocation qui est d'aller jusqu'à 2 milliards, c'est-à-dire à une portion du, du, du PIB qui soit à la hauteur parce que les besoins sont tels. Nous n'avons pas pu avoir ce débat et ça, c'est un des problèmes majeurs que nous avons avec ce gouvernement, c'est-à-dire mmh. le fait d'avoir une vision budgétaire qui fait que malgré les bonnes intentions, c'est pas un projet d'intention que nous faisons, c'est que la logique politique économique euh, empêche de dégager les moyens financiers pour mettre Absolument pas 1 même à même. 2 milliards, les 1 à 2 milliards qui sont nécessaires bon. pour l'hébergement. Juste rappeler, vous, vous, vous avez don, donné le chiffre des euh, plus de 200 000 femmes qui sont euh, victimes mmh. euh, de, de, de violences intraconjugales. Intra Aujourd'hui, combien il y a euh, de places d'hébergement disponibles Vous parlez de la question de Exactement, la protection oui. et l'éloignement. C'est ridicule. C'est à peu près 17 000, à peu près, je crois, places d'hébergement. Vous, vous voyez bien le pourcentage de l'immédiatus qu'il y a entre ce qui a, est mis, plus de et euh, les, les problèmes. 2017. Un deuxième exemple, la question du 39-19. Il a fallu une bataille pendant le. Mais aujourd'hui, il est 24 Il sur a fallu 24. une bataille, vous reconnaissez. 7 jours sur 7. Vous reconnaissez qu'il a fallu une bataille pour que ce 39-19. Et ensuite, ce 39 non. 19 39 Non, non, il a été mis en danger, justement. Et les moyens donnés aux associations qui utilisait euh, et, et, et gérait ce 39-19, ont failli euh, être enterrés en sans Aujourd'hui, est-ce euh, que vous avez chacune pu parler de vos 19, moyens Je voudrais reprendre 24, 24. la main sur des travaux pratiques, puisque vous avez loué le consensus qui régnait hier pour l'IVG. Aurélien Pradier, donc le député républicain candidat à la présidence de son parti, a déposé une proposition de loi qui propose d'instaurer un tribunal des violences intrafamiliales sur le modèle, par exemple, du tribunal des enfants estimant que ça serait un moyen plus efficace de lutter contre les violences intrafamiliales. Est-ce que vous pourriez toutes les deux, vous qui n'êtes ni l'une ni l'autre républicaine, est-ce que vous pourriez toutes les deux soutenir cette proposition Daniel Aubono toutes les deux, je crois, républicaines, nous ne sommes pas, nous faisons pas... Membres du parti, du groupe, les, Républicains. les Républicains, vous avez raison. Et il se trouve que notre groupe, nous avons participé aux, aux discussions en commission. Le texte a changé et c'était heureux qu'il change, parce que la proposition, c'est d'ailleurs que ce soit des pôles spécialisés, pas justement des juridictions en tant que telles, parce que nous, nous sommes assez critiques des de l'extension à l'infini des juridictions spécialisées. Il faut donner des moyens à toute la justice et, et spécialiser les magistrats et notamment les formations. Mais sous, Donc, sa, forme actuelle, sous vous, sa forme actuelle vous actuelle vous nous vous que ce ce serait, ce serait une avancée, on pense que c'est positif. Et donc vous voterez cette proposition Ça Pradé. fait partie des propositions que nous avions dans notre programme et nous sommes heureuses de voir qu'Aurélien Pradé et les Républicains nous rejoignent sur ce point. Donc vous la voterez Oui, elle arrive euh, en débat et s'il n'y a pas d Ça Sarah est-ce que le gouvernement la va la soutenir eh bien, vous trou... ça, ça, ça tombe bien parce qu'il se trouve que la première ministre a mandaté deux parlementaires pour travailler sur quelle est la réponse spécialisée la plus juste et la plus euh, la plus finie. Et moi je n'étais pas, moi je n'étais pas euh, en commission puisqu'aujourd'hui je suis ah. au gouvernement, donc je ne maîtrise pas ce texte en profondeur. Mmh. Et il se trouve, euh, il se trouve que pour répondre aux violences faites aux femmes, il faut voter des textes et des textes de loi. C'est pour ça qu'il faut voter les moyens à la police. C'est pour ça qu'il faut voter aujourd'hui les moyens pour la justice. C'est pour ça qu'il faut voter en réalité les moyens aussi dans le PLFSS. Et ces, ces outils, c'est la loi de sécurité sociale. Ces outils, c'est ce qui nous permet en réalité d'arriver à 4 Méra, milliards. Je, Mais je tiens même, à ce... Parce que débile. je ne veux pas qu'on laisse imaginer qu'on manque de moyens financiers. Aujourd'hui, tant qu'il y aura une femme Mais... qui prend des coups, qui subit des coups, Mais ou qui on en On peut mange, à la fois considérer que vous avez augmenter les moyens bien financiers, sûr. Et, que pour factuel. Autant, et que pour autant, il en manque. Et, et aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est ce que tant qu'il qu qu y a des femmes qui oui. subissent des violences, il ne faudra jamais les ignorer sur les Très mains. Très bien. Hier, je vais vous reposer la question. Hier, le gouvernement a voté une proposition de loi venant de la France insoumise. Est-ce que vous pourriez voter Daniel Obodo a dit clairement, oui, on votera la proposition de loi Pradier. Mais... Est-ce que la majorité la votera C'est Écoutez... simple, un tribunal des violences intrafamiliales. C'est assez simple. Mais... C'est pas la même chose. C'est ce des écoles spécialisés, spécialisés. Ouais. Ce qui n'est pas exactement le même. Oui, non, mais ce que propose Pradier, c'est un tribunal. Mais le texte a évolué. En commission. Est-ce est qu est que, est que vous serez d'accord parce que c'est toute la question. Nous ça n'a pas été le cas en commission. Nous sommes pour une spécialisation. Le gouvernement n'a pas soutenu ce texte. Nous sommes pour une spécialisation dans les juridictions pour avoir plus de personnes spécialisées pour accueillir la parole et accompagner ces procédures-là. Aujourd'hui, la première ministre a mandaté deux parlementaires, une autre députée et une la sénatrice. Profite. Donc c'est pas ça. Le travail a déjà été fait quand même par le collègue Pradier. Donc il n'y a pas besoin de refaire une commission et de perdre du temps. Ce n'est pas des experts extérieurs. Mmh. Ce sont deux parlementaires. C'est mmh. votre collègue, euh, c'est euh, votre collègue de mémoire Chandler à l'Assemblée et euh, une sénatrice également. Et donc, c'est finalement aller chercher l'unité aussi sur ce sujet-là.